dans le Seigneur, habitant de la ville de Matadi et de ses environs. Le centre évangélique francophone La Bande Kikanda organise du dimanche 18 au dimanche 25 octobre 2020 un séminaire biblique placé sous le thème « Investir pour le royaume », lequel thème est tiré du livre de Matthieu 6, 19 à 21. Tenez, du lundi à vendredi, de 17h à 19h, et le dimanche, de 8h à 10h au premier culte, ensuite de 10h30 à 13h au deuxième culte. Orateur, pasteur Emelunda. bien aimé dans le seigneur, ne manquez pas à ce programme qui se tiendra au temple de la bande Kikanda, situé sur l'avenue Lapigale numéro 12, au quartier Kikanda, dans la commune de Matadi. Venez nombreux na suka mo tuti akangula kingai mbobelese yo masia tina niningai nai nautiko pona nini ateso simba te atak na 10 na suka pana suki amen ce soir nous, nous voulons parler d'un aspect très important, s'aimer pour moissonner. Nous devions normalement en parler le lundi, c'était ce qui était prévu pour le lundi, mais ce qui était prévu pour dimanche nous a conduit jusqu'à hier, et aujourd'hui ce sera cela, s'aimer pour moissonner. Un s'aimeur qui s'aime ne s'aime pas pour perdre, il s'aime parce qu'il s'attend à récolter, à recevoir quelque chose. Amen. Celui qui travaille ne travaille pas en vain. Il travaille pour avoir le bénéfice de son travail. Amen. Et nous parlerons de cela. Et nous prierons aussi pour que partout où tu as, tu as travaillé, qu'il n'y a pas de résultat. Que... Le Seigneur qui a établi la loi de la sémaille et de la moisson Fasse respecter cette loi Amen Nous lisons deux passages, Galates 6 ah, C'est pas 6 hein, parce que vous osez la 6 Galates 6, 7 à 8 Parce qu'il y a des gens qui ne lisent Galates 6 que le verset 6 Mais nous comprenons que c'est très bien, le verset 6 c'est très bien Mais il y a une conséquence au verset 6, n'est-ce pas Une conséquence du verset 6 Galates 6, 7 à 8 Et Osée 10, 12 à 13 Ce sont les deux passages que nous lirons ce soir Galates 6, 7 à 8 Ne vous y trompez pas On ne se moque pas des dieux. C'est qu'un homme aura s'aimé Il le moissonnera aussi, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Quoi La vie éternelle. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable. Comment Si nous ne relâchons pas. Ainsi donc. « Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, surtout envers les frères dans la foi. » Osée 10, 12 à 13 « S'aimer selon la justice. » Moissonnez selon la miséricorde, défrissez-vous un nouveau sang. Il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez le fruit du mensonge car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de... Je me souviens il y a quelque temps, je ne sais plus en quelle année, nous avons donné un séminaire et nous avions touché à quelques aspects que, que nous toucherons encore, encore aujourd'hui. Et je me souviens, je n'ai pas revu, relu ces notes. Je les ai, mais je, je n'ai pas rélu ces notes, mais je me souviens d'une chose que nous avions dite et que nous disons très souvent, que l'éternel notre Dieu est un Dieu des principes. Amen. L'éternel, notre Dieu, est un Dieu des principes. Il fixe les principes. Il dit que si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Et un bon maître, il laisse l'homme faire le choix. Celui qui marche selon un principe vivra les reliquats de ces principes-là. C'est comme cela. Il fixe les principes et il laisse les hommes marcher ou pas selon ces principes. Et l'un des grands principes qui ne s'applique pas seulement à la vie spirituelle, mais à... À la vie courante, à la vie de chaque jour C'est ce que nous avions appelé en ce temps-là La loi des, des, des sémailles et de, de la moisson Le monde, la vie des hommes Est régie en grande partie par cette loi Que dit cette loi C'est que c'est que tu sèmes C'est ce que tu moissonnais Et avec des ramifications. Nous en parlerons aujourd'hui. Ainsi, notre premier point aujourd'hui, ce sera donc cela. La loi de la sémaille et de la moisson. Et je dis toujours, ce n'est pas parce que les, les gens pressent mal sur ça que nous ne devons pas en parler. Ce n'est pas parce que les gens fabriquent des faux billets de dollars que nous n'avons pas plus le droit d'avoir des billets de dollars. N'est-ce pas la loi de la sémaille et de la moisson est l'une des lois universelles des dieux. La sémence, c'est le, le principe vital. La sémence a la capacité de croître en elle-même sans une intervention extérieure. La sémence, c'est cette graine qui a la capacité de se multiplier. Si elle est mise dans des conditions idéales, Amen. Si elle est mise dans les conditions idéales La sémence a la capacité de croître De se multiplier en elle-même Sans une intervention extérieure Il y a des choses des, dans, les, dans les, Des domaines dans lesquels il nous suffit De faire ce que nous avons à faire Et de laisser les choses évoluer et avancer Parce que Dieu a déjà fixé les normes. Une fois que je suis dans les normes, les choses vont comme des roulettes. Malheureusement, l'homme n'aime pas emprunter la voie que Dieu a fixée. Le Seigneur a donc fixer ce principe qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit porté en terre une fois que la graine est portée en terre, quelques temps après cette graine pousse et donne une plante et la plante donne les graines de la même nature que les graines qui étaient portées en terre mais cette fois en se multipliant nous connaissons le passage de Genèse 8, 22 après le déluge où Dieu dit tant que la terre subsistera les sémailles et la moine le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pour. Genèse 8, 22. On m'a dit que je vais très rapidement avec les, les passages bibliques. Genèse 8, 22, c'est peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous voyons que ce principe de sémailles et moisson est aussi lié au principe de jour et de la nuit. Tant qu'il y aura le jour et la nuit, les gens s'aimeront, ils moissonneront. À moins qu'il n'y ait plus de jour et de nuit. Mais tant qu'il y a le jour et le nuit, les gens s'aimeront et ils moissonneront. Et nous avions encore dit en ce temps-là. Tout ce que nous faisons ou disons sur la terre constitue une sémence, que ce soit en bien ou en mal. Tout ce que nous faisons ou ce que nous disons constitue une sémence. Que ce soit en bien ou en mal. C'est-à-dire que tu sèmes. Sais, la loi dit... Que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras On en parlera Donc si tu sèmes le mal Ne t'étonne pas de moissonner le mal Tout ce que nous faisons Ou nous disons Constitue une sémence Et si nous comprenons cela Nous ferons bien aimer attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons Aux paroles que nous prononçons Parce que c'est une sémence ce ne sont pas des choses qui vont en l'air, ce sont des choses qui sont enfouies. Et lorsque quelque chose est enterré, lorsqu'une graine est enterrée, comme il y a le principe de vie dedans, il se multipliera. Nous s'aimons dans différents domaines. Nous s'aimons dans, dans les pensées. Ce que nous pensons, tel il pense, tel il est. Vous voyez, la sémence ne commence pas seulement dans les actes. Déjà dans la pensée. C'est pourquoi celui qui pense aux grandes choses, très souvent finit par faire ces choses. C'est une sémence. Lorsque la Bible parle de la femme vertueuse, on dit elle pense à un sang et... acquérir physiquement elle l'a acquise dans la pensée laisse-moi te dire que tout ce que nous voyons ici était d'abord dans la pensée avant de se matérialiser je donc je rêvais endormi ou éveillé je rêvais de ce temple comme ça alors qu'il n'y avait encore rien C'est pourquoi ceux qui ont compris cela pensent à des grandes choses. Ne, ne perdent pas leur temps à penser à des choses, à des futilités. Bien mais ce que tu penses, c'est ce que tu es en réalité. Qu'est-ce qui occupe le plus clair de ta pensée Kotonga. Kufinga, Que soit la musique, en tout cas, il y a le plus de monsieur que nous soyons. C'est qui il y a un grand frère a a tu perds ton temps je n'ai pas le temps pour des choses basses je pense à des grandes choses et comme j'y pense je vais les acquérir il y a un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit à celui, je vous le répète à tout moment, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce que nous pensons. C'est-à-dire que Dieu n'exauce pas seulement la prière prononcée par la bouche, mais il exauce aussi les pensées. Amen. C'est pourquoi dès aujourd'hui, il faut commencer à penser à des grandes choses. Ne pense pas à des futilités, ne pense pas à des bêtises. Pense à des grandes choses. Pendant que dit, « les tu as quoi 22 23 24 25 ans. nous voulons penser à des grandes choses elle pense à un sort et elle l'acquiert je me réveille avec une pensée je vis avec une pensée je n'en ai pas encore les moyens mais je pense je vous dis toujours, il y a des gens dont ce n'est pas bien d'être leurs voisins. Parce qu'ils ont vocation à s'étendre. Amen. Parce que la graine a vocation à se multiplier. Moi, je suis une graine portée en terre, je me multiplie. Je pense à là où je veux aller. Je pense à ce que je veux avoir. Je pense. Vous savez ce à quoi je pense ces derniers temps En tout cas, j'y pense fermement. Je, je pense, je rêve. Que la base des oeufs importés des œufs de notre poulailler, un poulailler moderne. Chaque fois que je passe par Tavakaï, je suis en train de voir un poulailler moderne. Alors que ça nous amba des poulaillers modernes kuna. poulet ni, poulet de Ça ce sont des choses auxquelles je pense. Je n'en ai pas les moyens. Mais c'est dans la tête. Aujourd'hui, je vous le dis. Nous collons au salam. Que vous sachiez que ah, le pasteur avait dit. Bien-aimé, Dieu exauce même nos pensées. C'est pourquoi dès aujourd'hui, commence à penser à des grandes choses. On commence à penser à des grandes choses. Nous s'aimons dans le domaine des pensées. Nous s'aimons aussi dans les paroles. Chaque fois qu'il t'est donné de parler, parle des bonnes choses pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, ta femme, pour ta famille, pour ton église. Parle des bonnes choses. Parce que ce que nous disons est aussi une sémence. Tu sèmes sais quoi pour ton couple c'est ce que nous disons, études, sémence. Je reviens sur ce témoignage. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ne, ne, ne vous fatiguez pas de ça. Ce sont des choses qui, qui ont marqué ma vie. Je voulais parler de, de ce voisin-là. C'est un peu comme ceux qui sont derrière nous ici. Une grande partie de leur mangier est, est dans notre parcelle et nos bien-aimés ici en profitent pour cueillir les mangues. Heureusement que les voisins ne nous posent pas de problème. Mais ce papa-là, la grande partie de son, de son mangier était dans notre parcelle. Mais il refusait que nous puissions cueillir les mangues. Et un jour, parce qu'il a vu un de mes cousins cueillir des mangues, Étant dans notre parcelle, mais les manques de son manguer, il s'est fâché. Il a parlé de manière à ce que tout le quartier l'a entendu. Le monde des ténèbres entend il prend la parole. Quelques matins plus tard, il devait avoir, je pense, quatre filles et un seul garçon. Le cadet, le seul garçon Il avait presque deux ans de plus que moi Donc même génération Très tôt le matin Il n'a même pas encore brossé les dents Il monte sur le manguier pour cueillir une mangue Il marche sur une étape Qui, a, qui avait séché Et il amorce la chute Où Dans notre parcelle Parce que tout le manguier était, Il n'y avait que le tronc qui était Dans leur parcelle Le reste des branches était dans notre parcelle un arbre très haut, il amorce la chute dans notre parcelle qui était en grande partie bétonnée. Tête contre terre, béton. mort sur place. Et quand cet événement arrive, cet homme-là oublie qu'il avait s'aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvent, quand le malheur arrive, nous oublions que c'est nous-mêmes qui sommes auteurs de ce malheur. Tu vas accuser les sorciers, tu vas dire que Batabayina est vraiment papa. toi nzetama. Parce que c'était ça, ce qu'il a dit. Bavoizin voisin nga Bayoka langa motema liku apona manga nanga yango babomi mwana nanga. Papa, tu oublies que tu avais dit que Muta Romatala au aukufa. C'est pourquoi je vous en supplie, quel que soit le niveau de déception, quel que soit le niveau de colère. C'est pourquoi la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne pêchez Parce que très souvent quand on est en colère, on n'arrive pas à se maîtriser. Que ce soit en couple, que ce soit entre parents et enfants. Évitons, je préfère quand tu es en colère, sors. Amen. Parce que ce que tu dis tu... est une sémence. C'est pourquoi il est préférable, même si, si tu veux Tu veux corriger un enfant, tu veux taper sur l'enfant. C'est compliqué, mais c'est ça. Parce que sous la colère, soit tu as ma ça ou bien Junior, viens ici. Tu sais ce que tu avais fait là. Tu as fait ça, ça. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi je vais te taper parce que tu as fait ça. M23K. Nous s'aimons en parole Mais aussi nous s'aimons dans les actes Tout ce que nous faisons Je dis bien Tout ce que nous faisons Bien ou mal Et tout sémence. Et en tant que tel elle a la capacité de se reproduire. Tout ce que nous faisons a la capacité de se reproduire. Bien ou mal. Quand je comprends comme ça, je préfère faire des bonnes choses pour que quand ça se reproduira, que ce soit des bonnes choses qui se reproduisent. Un jour, tu te retrouveras. Merci Seigneur. Regardez Jacob. C'était lui que Dieu avait choisi pour recevoir la bénédiction d'Abraham qui est passé par Isaac. Ça devait passer par Jacob. Dieu dit J'ai aimé Jacob, j'ai haï. Et ça a eu. Dieu l'avait déjà prévu. Mais lui, parce qu'il craignait, vous savez, de fois nous péchons. Parce que nous craignons un mal qui n'arrivera jamais, parce que Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Jacob et sa mère, craignant que Saül ne prenne la bénédiction, ils prissent, ils mentent. J'ai dit tantôt que tout ce que nous faisons est une sémence. Pour eux, ce n'était pas grave. Il va se déguiser, il va mettre des pots et puis donner la nourriture à Isaac. Isaac va manger, il le bénit et puis il a déjà la bénédiction. Oui, il a la bénédiction. Mais regardez les conséquences. Première conséquence déjà, c'est qu'il doit fuir la maison de son père pour aller chez Laban. Connaissant la relation qu'il y avait entre Jacob et sa mère. Rebecca le, le simple fait de savoir que Quand Jacob a fouillé la maison d'Isaac Il n'avait plus jamais revu sa mère Je ne sais pas si vous vous rendez compte Il était jeune quand il fouillait Et même quand sa mère est morte Il n'est pas venu Autre conséquence Il arrive chez Laban il aime Rachel. Il travaille sept ans pour la dot de Rachel, mais on le trompe. Son oncle le trompe, comme lui avait trompé son père. Au lieu de Rachel, on lui donne Léa. Et puis il s'efface. Et puis il a quand même le courage d'aller chez son. C'est que pour produire, la sémence doit être plantée, doit être portée en terre. Amen. Au verset 3, la Bible dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. pour la dévoie et oui, quand même il faut que tu commences à aller vers ma plus comme ça tu viens tu vends des choses n'est pas oui mon seul ça va ça va le jour où l'argent viendra tu ne sais pas quand c'est venu tu ne sais pas comment c'est venu combien c'est venu et on te montrera les restes Pourquoi Parce que quand l'argent vient, on oublie tous les projets qu'on avait. On veut faire l'ambiance, on veut faire ceci, on veut acheter ceci. Non, en tout cas, le jour qu'aujourd'hui, on doit comprendre que voiture n'est commis car... hmm. à Vous savez, il y a certaines choses dont nous pouvons nous passer. Tant que tu n'as pas d'argent, tu, tu, tu ne penses pas à ça. La valeur de la sémence, c'est la bonne. Tu as des bonnes idées, c'est bien. Mais est-ce que tu les as mis? Ce sèmeur là est sorti, le divin sèmeur, il est sorti, il a sémé. C'est-à-dire qu'il a mis la graine en terre. Toi tu as des projets, comme si tu ne à pas, il va cahier des projets. Tu as là un projet. Maintenant, mon côté rien. Un rêveur. Malheureusement, à l'église, il y a beaucoup de rêveurs. Plein de projets, mais aucune exécution. Il faut sortir, il faut s'aimer. Deuxième vérité. Une sémence doit être planté dans une bonne terre pour produire. Amen. Première vérité, nous avons dit que la valeur de la graine, la valeur de la sémence, c'est lorsqu'elle est portée en terre. Tant que la sémence est dans le sac, tant que la sémence est dans l'armoire, elle n'a pas de valeur. Alors qu'elle a la capacité de se multiplier. Il faudrait la porter en terre. Mais pas sur n'importe quelle terre. Amen. Donc, dans cette parabole, la graine était la même pour tous les terrains. Le semeur n'a pas distingué. Vous dites que non, sur, cette, sur le, le sol rocailleux, je veux mettre un certain, une telle qualité de graine. Pour euh, le sol qui a des épines, je vais mettre d'autres graines. Pour, je veux mettre, non, c'était la même graine. Mais le développement, la croissance de ces graines dépendait du terrain sur le Je le dis une fois avec tristesse, mais c'est comme ça. le vent du moissonneras la tempête. Vent est en peut la tempête. Il y a beaucoup qui sèment le vent. Dieu dit, il n'aurait pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et même s'il y en avait, c'est ça que j'avais dit tantôt. Même moi, d'amour, il s'agit de la pouponia. Parce que il y a le Regardez la femme de sa vie. Lorsque Elie lui dit, « Serre-moi avant ça. » À ce il l'éternel est vivant. Je n'ai rien si ce n'est un peu de farine et un peu de bruit. » Ça c'est rien. C'est pourquoi je dis à son temps, « Ne minimise pas le peu que tu as. » Avec ce que tu as, tu peux faire... Bon, parce que la, la moisson c'est la multiplication de la séquence. Il y a un monde quatre on a un niveau de multiplication. Et ça vous fait même 2. Multiplié par l'infini donne l'infini. Deux, un multiplié par l'infini donne l'infini. Sixième si, principe, je parle. La sémence a besoin du temps pour croître. Amen. Il nous faut attendre patiemment la croissance de notre sémence. La sémence exige la patience. Le problème est que très souvent, nous voulons avoir tout de suite. Surtout que les autres ont reçu. Bien aimé, l'autre ce n'est pas moi. Amen. L'autre ce n'est pas moi. Tu ne recevras pas la même vitesse l'autre Parce que même la destination, la nature de ce que vous recevez est différent. Un siot est différent de l'enfant d'un éléphant. Différent. Amen. Moi, comme moi, 8 huit. Éléphant botiga mort. Mais moi, na éléphant en un temps record. à quoi fina ba na nyanso ambo Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. n'envie pas les chiens. Toi, tu es éléphant. Oh, ta grossesse, tarde parce que c'est une grossesse d'éléphant. Ta grossesse tarde parce que c'est une grossesse d'éléphant. Ta c'est costaud. Il y a So qui est Nakoti Kayote, et où est-ce Nakomona, pas Secaio, pas Yayo Joselle. Et pendant que j'ai porté. La sémence en terre patience, c'est le temps pendant lequel je suis en train d'arroser. Or, j'arrose ma sémence par ma prière. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. J'ai porté ma sémence en terre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va produire, mais je prie. Des fois même je pleure et mes larmes sont en train d'arroser ma sémence. Les gens sont en train de se moquer, mais je sais que ma sémence finira par produire. finira par produire. C'est pourquoi il faut arroser sa semence par la prière. Je prierai jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement. Alléluia Nous sommes arrosés. Je suis en train d'arroser Laissez-moi arroser Il y a des semences qui ne demandent pas beaucoup d'eau Mais il y en a d'autres pour lesquelles il faut arroser Chaque jour Où oui, est Papa Doné Papa Doné où oui. Nous avions fait les oignons à Tavakai. Il faut arroser. Il faut arroser. Pendant que d'autres plantes on n'arrose pas. Nous sommes en train d'arroser. Bien aimé, ça prend du temps. Arrose encore. Ça prend du temps. Arrose encore dans la prière. Ça prend du temps. Arrose encore dans la prière. Viens le vendredi. Viens chercher le Seigneur. Assez-nous. J'arrose ma Seigneur dans la prière je prie je prie je prie les gens sont en train de se moquer de toi il n'y pas qu'ici ma quelqu'un m'avait dit un jour j'étais très mince je vous en ai déjà parlé très mince je vous en ai déjà parlé C'est ça, les bossons sont si manayons Là Et puis à un moment donné, j'étais obligé de, de mettre même des kilos dans dessous. Et puis on tient pas de vie, mais wapi. Maintenant, déjà dans cet état-là, on a déjà mouqué. Et puis ma n'a pas yo, Il y a comme si tu Tu exagères. Je suis en train d'arroser. Aujourd'hui, là, je suis en train de moissonner ce que j'avais arrosé autrefois. Bien aimé, laisse les gens, laisse-les se moquer de toi, laisse-les te critiquer, laisse-les dire que tu exagères. J'exagérerai encore. J'exagérerai encore. Comment nous exagérer exagéré la prière J'exagérerai. Oui, -moi exagérer. La oh, je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne viens pas passer du temps inutilement ici. Tu ne viens pas passer du temps inutilement ici. C'est à la fin qu'on te donnera raison. C'est à la fin qu'on te donnera J'exagérerai, encore, je viendrai lundi à l'intercession, je viens mardi chez les femmes ou chez les hommes, je viens mercredi aux études publiques, jeudi je viens à la cellule, vendredi je viens à l'intercession, samedi je suis à la jeunesse, dimanche je viens au cul, j'exagérerai. Ce sont ceux-là qui viendront te flatter quand tu vas moissonner. Dernier principe la sémence croît de manière surnaturelle. Marc 4, verset 29, il dit encore il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la sémence en terre. Écoute-moi, qui où qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il ne sache comment la terre produit d'elle-même, d'abord de l'herbe, puis l'épis, puis les grains, tout formé dans l'épis. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est déjà là, il y a. Le surnaturel dans la moisson. Lorsque la graine serbe, personne ne voit. Au qui dit, on dit que Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu n'as pas besoin de voir les choses arriver. Toi seul... hey, hey, hey, hey. seulement. seulement seulement, la graine germera, la graine que tu as semée la graine que tu as portée en terre, germera tu ne sais comment, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va germer, le médecin a dit que en tout cas pour que tu conçoives c'est difficile, même lui ne comprendra pas comment, en retour, madame, que ce que je vois là je ne comprends pas comment tu es tombé à cette Comprendre le mais nous C'est ça le mystère de la moisson. Est-ce que quelqu'un peut se lever et déclarer Je crois, je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle Je crois au miracle de la moisson, mais il ça commence à parler.